Si les 200 étudiants de l'Université catholique de Lyon sont installés depuis plusieurs mois déjà dans leur tout nouveau locaux à Annecy, l'inauguration officielle de leur campus Alpes-Europe n'a eu lieu qu'il y a quelques jours seulement. Vous le voyez sur ces images de la rédaction locale de 8 mont blanc La nouvelle structure vient compléter depuis la rentrée l'offre de formation locale. Écoutez à ce propos le recteur de l'université interrogé par Emmanuel Jau. Nous, nous sommes une université catholique, il y en a cinq en France, donc c'est pas énorme, et donc euh, ces universités se voient confier une partie du territoire français. Donc le nôtre va de Dijon à Marseille. Et donc euh, il y avait quand même un petit manque de dire, bah, nous sommes à Lyon et rien qu'à Lyon, mais nous ne sommes pas ailleurs, donc on s'est interrogé sur le, la pertinence au fond d'une présence plus proche du territoire. Hein, et donc effectivement, il y a une conjonction de facteurs qui font que c'est Annecy en premier qui a été honoré, le facteur évidemment d'une convention avec l'université publique, parce que nous sommes là non pas en concurrence, mais en concurrence complémentarité avec l'université publique, l'attente du monde entrepreneurial local et puis le, évidemment le, les élus locaux. Et si la musique était utile pour mieux apprendre